dites qui vient. Oui, il est un peu perché quand même, ouais. Un petit peu perché. Pour cette raison, il est imprévisible, un peu, donc on peut dire inattendu. Euh, lunaire, décalé. Un vrai comédien, un vrai humoriste. Euh, tristounet, euh, sans ambition. Drôle aussi. Il est lent. Il est lent. Un, un être humain à part. Sensible. Il est très tourmenté, aussi. Mais ponctuel. Je ne pourrais pas tout à fait tout expliquer. Il assume euh, ces, ces tourments-là et il semble qu'il ait une petite clé que nous n'avons pas et qu'il va nous donner chaque soir de représentation. Artiste.